bonjour les amis <rire> bonjour les amis c'est Yushka mais aujourd'hui écoutez je vous accueille dans une, pour une vidéo disons qui est vraiment très très particulière parce que euh, vous savez que petit à petit on découvre ensemble vraiment ensemble l'actualité disons euh, à travers le, le tarot donc, de, de Marseille qui a encodé comme je vous l'ai dit par Nostradamus, et je vous dis, nous allons découvrir tout ça, mois par mois. Alors, sachez que pour moi, c'est à chaque fois une découverte, je suis donc euh, attachée à l'actualité, je fais des recherches, j'écoute, je vois un petit peu le mouvement, et il y a des choses qui ressortent, disons, comme ça, très très violemment, des fois, et je me dis, non, d'une pipe, alors je note tout simplement, sans me prendre la tête, parce que j'aime bien aussi faire le vide, euh, ne pas me laisser, disons, rattraper par des, euh, des trop pleins d'informations, parce que voilà, ça part comme ça, et puis on s'excite sur un truc. Donc là non, pas du tout du tout, donc j'ai fait les choses vraiment très calmement, et avant même de faire cette vidéo, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai réfléchi pendant pratiquement plus de 48 heures, parce que je me demandais même si j'allais la faire. Je vous dis tout de suite, parce que je dis, ça risque d'être une façon d'être manipulation, une manipulation, quoi que ce soit. Je dis, je peux parler d'autre chose, je peux parler d'autre chose. Vous savez, on n'est pas à court de sujet, hein, ce n'est pas un problème. Mais je, me, mais je me disais, mais non, je ne peux pas, je suis obligée, quelque part, obligée, dans le sens éthique. On découvre quelque chose, on avance ensemble ensemble. Eh bien, écoutez, c'est un peu comme si j'allais ouvrir les pages d'un bouquin, donc, euh, qui aurait été euh, euh, écrite, quelque part, euh, encodée, disons, dans les cartes de, du, du tarot de Marseille. Moi, personnellement, je ne vous dis pas Nostradamus, et à chaque fois, je vous dis, euh, on est prudent, on avance pas à pas, et nous allons voir au fur et à mesure ce que ça nous euh, propose, cette vidéo. Alors, là j'étais pas décidée du tout et je fais un petit coucou à la personne qui m'a envoyé euh, <rire> j'ai répondu donc euh, un message concernant euh, la fameuse écolière avec euh, le manteau jaune bref alors c'est un petit peu grâce à vous parce que euh, qui, vous m'avez donné un petit peu de courage parce que je, je, comme je vous dis je ne savais pas si j'allais faire cette vidéo parce que c'est vraiment vraiment sensible alors là je vais me permettre un jeu de mots euh, complètement déplacé vu l'étendue disons du, du truc c'est un truc de fou je vous laisse faire votre opinion par vous même je vais vous donner mes informations je vais vous donner également les recherches que j'ai faites c'est à vous après de prendre ces informations si vous voulez d'aller voir plus en avant tout simplement hein? on est bien d'accord hein? euh, je vais dire euh, quand je dis un petit mot le fameux aïe aïe, aïe aïe aïe aïe aïe ça va piquer ah et ouais et ben on parle des, des fameux vaccins vous voyez et la loi votée pour 2018 11 vaccins alors là je vais vous donner par la suite euh, tout ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire euh, sur les sites, les trucs qui sont naturellement euh, sérieux, hein, avec des cancérologues, avec des pharmaciens, avec que vous puissiez, euh, la façon disons de vous euh, instruire beaucoup plus en avant pour savoir quel recours vous avez, est-ce que vous êtes obligé ou non, est-ce que ceci ou est-ce que cela, parce que nous sommes quand même, vous allez voir, français et faut dire que les français ils sont vraiment insaisissables. Croyez-les tenir. C'est des savonnettes les français, hein. C'est des c'est un peuple quelque part révolutionnaire et attention ne touchez jamais aux petits, hein, et quel que soit hein, les, les tout ce qui concerne disons le peuple français ou quoi que ce soit toutes les ethnies confondues et tout, essayez de toucher leurs petits. Alors là, je crois que là on est mal barré parce que on sait parfaitement qu'on ne peut pas toucher nos petits. Hein? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et c'est écrit en plus, hein? dans des textes, c'est écrit. Hein? Voilà. Alors, regardez. Donc, il y a ce fameux euh, ordinateur où j'ai ouvert toutes les pages que je vais vous montrer à la fin. Hein? D'accord Là, maintenant, je vais vous montrer. Nous sommes en cancer. Nous sommes donc euh, dans un signe d'eau. Donc, euh, on sait ce que c'est qu'un vaccin, donc c'est un liquide qu'on injecte, hein. on est bien d'accord. Donc, on est dans cet esprit-là, parce que je suis toujours en train de développer la loi votée, donc la justice, pour 2018. Nous sommes en 2018 pour les enfants nés en 2018. Alors, on va développer tout ça. Regardez, euh, là je vous avais dit dans la vidéo précédente que euh, le fameux euh, Gémeaux, le chariot, c'est un jumeau, et que lui, c'est un secret, il avait également une épée. Donc, il avait une capacité de, se, de faire, de l'escrime, de pouvoir se défendre. Donc, parce qu'ici, la justice, vous voyez, vous avez également une épée. Donc, il y a des capacités, il y a des... Là, c'est comme si je vous faisais de la, la divination et c'est comme si je vous tirais les cartes quelque part. Je vous dis, oui, il y a une capacité de vraiment faire de l'escrime et de pouvoir se battre. Vous avez des armes, vous avez des textes de loi, vous avez la capacité, disons, de contrecarrer euh, ces lois. Vous en avez d'autres qui vous sont propres et il n'y a aucun problème. Donc, il y a vraiment, vous allez voir, il y a de quoi vraiment stopper le truc Stopper le truc. Alors là, on voit des choses. À nouveau, on, la, la, la carte, elle porte le, le fameux VT. Je reprends toujours VT. VT. Je peux vous dire une chose, je vous montrerai également. J'ai marqué, du coup, ça m'est venu, vaccin tueur, comme ça. Wow, sur Google, une recherche Google. Tout simplement, je me suis dit « Waouh, mais c'est incroyable !» Il y a vraiment des, des, des tas d'informations de, à prendre. Hein. Simplement ça, je me suis renvoyé la, la balle, moi, personnellement. Alors, naturellement, là, euh, il y a une question, disons, de se bagarrer, de contrecarrer la loi qui est déjà votée pour 2018, hein, parce que, on n'a pas euh, la loi, c'est une, une question, disons, d'intégrité. Vous avez le droit, oui, de dire oui ou de dire non. Ça, c'est une loi également. Je vais vous donner tout ça, je vais vous donner toutes les informations et tous les sites où vous pouvez aller plus vous renseigner. Hein. Donc, on verra ça à la fin. Hein. Comme ça, vous pourrez faire un petit écran si vous avez envie, clac, clac. Vous faites, vous allez plus loin, vous aussi. Bien. Cancer, la justice... « La justice porte le signe du cancer ». Nous verrons avec le docteur Joyeux, quand je vous donnerai tout à l'heure, qu'effectivement, c'est un cancérologue, c'est un professeur, c'est un cancérologue, et il dé déploie tout ça. Vous voyez, avec un autre prix Nobel, qui font, disons, un appel à la raison concernant, disons, cette folie. Euh, ensuite, nous allons voir, regardez, le scorpion. Voilà la carte du scorpion qui est ici, qui s'appelle la tempérance. Alors, ça a l'air d'être, vous voyez, euh, tout doux comme ça, hein? mais pris dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, de, de faire, donc, avec ce, ce, ce fameux liquide, hein? c'est donc inoculer quelque chose, puisque... Le scorpion est un signe d'eau, mais par exemple, on sait parfaitement que ça rentre dans la terre. Hein? S'il pouvait symboliser un lieu, ça serait un puits sous terre. S'il si pouvait symboliser quelque chose dans le corps, c'est quelque chose de l'extérieur qui rentre dans le corps. Vous voyez, ça, ça aussi, c'est une façon, disons, de voir... Euh, là, on voit donc le fameux liquide, hein, le va-et-vient et tout, donc le façon dont inoculé. Et on sait bien, on sait parfaitement bien, que le signe du scorpion ou le scorpion, vraiment, il a un dard, il pique, il peut se tuer, il peut également s'anesthésier. C'est ce domaine-là. Donc, vous voyez, on vous raconte tout ça ici. Donc, vraiment, côté complètement, là, on est en train d'étudier le côté, disons, médical de ces trois cartes. Et ensuite, on va aller vers le signe des poissons. Regardez poissons, ici. J'ai marqué une aiguille. et ben il faut savoir que, vous avez vu, que le, chaque signe a, a, dans son signe, enfin, le symbole de son signe, ou le symbole de sa lettre, hein Eh hein? bien, euh, en hébreu, naturellement, puisque c'est l'étude de, de, de ces lettres hein, qu'on fait euh, à travers les cartes. Eh hein. bien, ça veut dire une aiguille. Fiuf, une aiguille. Alors il y a là, dans le signe d'eau et tout, et à nouveau le scorpion qui pique, le cancer alerte, etc., etc. Avec euh, bah, le ministère de la santé, enfin on comprend rien. Moi, je vais vous donner toutes les références que j'ai vraiment tapé, je me suis donné de la peine parce que j'avais pas envie de vous donner n'importe quoi comme site c'est un sujet que j'estime qui est très très sérieux qu'il faut pas prendre à la légère et c'est pour ça que je ne vais pas m'avancer plus avant, sans temps, et que je vais vous donner carrément disons on va, on, on va aller voir les sites et deux trois petits trucs que j'ai écrit euh, copier coller comme ça boum boum boum euh, euh, au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous avez compris l'histoire hein? C'est-à-dire que là, avec ce mois euh, de, de juillet, c'est à ce moment-là l'année passée où ça a été voté parce qu'ils ont voulu le faire voter en urgence. Euh, voilà. Et maintenant, disons, c'est le 1er euh, disons, euh, janvier 2018, où boum, euh, pouf, hein, euh, c'est acquis tous les bébés qui naissent euh, en, à partir de 2018. Hein. C'est effrayant, si c'est vrai, c'est effrayant, c'est vraiment effrayant. J'en étais vraiment, vraiment malade. Hein. Je vous assure, j'ai 48 heures où euh, je me demandais comment j'allais vous dire ça, comment euh, ma, ma bonne humeur, là, moi, elle ne peut pas, hein, elle craque, hein, ma bonne humeur. c'est pas possible. Hein. Enfin, on a des petits quand même, hein Vous comprenez, c'est dramatique. <rire> Allez, mes amis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai marqué maintenant, ce que j'ai relevé euh, pour vous, hein, d'accord Alors, donc, euh, j'ai peut-être euh, avancé, j'ai peut-être ma matelas, là, hein, vous savez, un petit peu plus, ça, Piouf Alors, on va faire comme d'habitude, on va essayer d'être aussi bonne, hein, que... <rire> Moi, mes cadrages. Hein. Le louche, il m'a appelé, vous savez, hein. il est d'accord, hein. il veut bien. Il veut bien m'embaucher pour, pour, pour cadrer. Là, il est, il est ok. J'ai un emploi, là, mais alors, la direct il, il m'a dit, c'est incroyable, vous êtes vraiment trop bonne. Alors, je lui ai dit, je vais réfléchir, je vais réfléchir, je ne sais pas si vraiment je vais accepter. Votre proposition, euh, cadreur, prise de son, etc. Je ne sais pas. Hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bien, alors ça, c'est un appel à la raison. Donc, les 11 vaccins, euh, c'est donc deux professeurs vraiment mondialement connus qui arrivent et qui racontent tout ça. Euh, alors, vous allez voir, hein, vous allez voir tout simplement... Euh, c est, c est, il faut il faut il faut que vous le lisiez hein, tout simplement euh, parce que c'est vraiment énorme et là j'ai juste disons de ça repris par exemple ici euh, deux trois textes regardez hein, par exemple là par exemple pour le docteur joyeux voilà euh, ça, par exemple, appelle urgent au personnel, aux professionnels de la santé. Alors, ils disent que 60% contient des piqûres, donc des vaccins, contient de l'aluminium qui est biopersistant de l'organisme. C'est-à-dire, l'aluminium, il reste dans les os, dans le cerveau et dans les reins. Alors, ça génère sclérose en plaques, mort subite du nourrisson, Alzheimer. Et tout ça a été fait, disons, par constat euh, constat par autopsie. Donc, euh, vraiment, c'est pas... c'est pas euh, n'importe quoi. Hein. Bien. Alors, euh, là, vous avez le pharmacien Serge Réder. Euh, et, attendez voir, je vais aller voir... Donc, je vais me remettre ici. Voilà, le voilà ici, le, le pharmacien. moyen. voyez alors, regardez en même temps, hein, parce que comme ça, vous pouvez prendre euh, tout simplement euh, les, euh, les sites, vous hein, voyez, euh, 11 vaccins obligatoires et tout. Et donc, vous avez, il suffit juste que vous regardiez mes vidéos, là, vous fassiez un arrêt sur image pour pouvoir prendre les références si vous avez envie. Donc, euh, voilà. Alors, ça, c'est en anglais. Traduit en français, hein, parce que eux aussi, les Américains, ils ont un truc de dingue là-bas. Alors ça, moi, je vous, je, je vous laisse regarder hein, deux minutes pour pouvoir prendre les références. Là encore, c'est un truc de fou, de fou, de fou, de fou. Euh, alors, là aussi, ben, je vous donne quand même quelque chose parce que je me dis, ben, c'est bien beau ça ça, c'est bien beau. Mais on dit, oui, il euh, y, y a une catastrophe qui arrive et tout. Comment on, eh ben, comment on peut se défendre Parce que c'est une obligation. Il y a une obligation, donc, absolument, euh, de, de vacciner. C'est une loi qui est votée. Hein. Maintenant, c'est une loi qui est votée. Alors, euh, là, par contre, il y a des armes, il des pour pouvoir, disons, contrecarrer, si, si vous voulez, disons, assurer... Il oh, y, y a plus de la... Il a la, plus de la, moitié de la population française qui est concernée, disons qu'ils sont concernés par ça, qui disent non maintenant à ce genre de vaccin. C'est pas non pour tous les vaccins, hein, parce que ça c'est déformé, c'est déformé. Les gens ne sont pas euh, ok, disons pour cette dose de cheval donc qu'on donne aux gosses et que c'est pas n'importe quoi et que c'est pas euh, vérifié, c'est pas si, c'est pas là, il y a aucun retour. Il y a encore des saloperies dans les vaccins qui entraînent tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc évidemment vous avez des possibilités maintenant beaucoup d'associations et tout parce que alors euh, la ministre là, alors je vais revenir maintenant. Euh, ça c'est comment disons sur soi vous voyez comment dire non euh, voilà et yadalalala. et donc je vais revenir sur quelque chose disons où j'avais noté personnel parce que j'ai trouvé que c'était quand même abusé alors regardez ici c'est concernant disons euh, les crèches et tout etc il n'y a plus de place il n'y a plus de place dans les crèches alors moi j'ai marqué comme ça euh... On dit, on, dit, on, on dit que les crèches, non, mais ça va, euh, de toutes les façons, on, on maintient le cap, euh, tout va bien, tout va bien. Et donc la, minesse, la ministre, là, elle est impliquée dedans, puisqu'il y a son nom qui arrive, disons, dans, dans, cette, dans ce petit mot que j'ai pris. Hein. Ainsi, dans un rapport remis ces derniers jours à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, donc c'est, voilà, le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge. Euh, machin euh, estime que 24 700 places de crèche ont fermé entre 2013 et 2017. Ben, ils vont les placer où ces gosses là maintenant Donc, ils refont d'autres centres, disons, à leur façon. C'est un petit peu inquiétant, je trouve. Quoi. À nouveau, c'est l'histoire de mondialisation quelque part. Et puis, de, voilà, de, on rentre. Après, on n'a plus de... C'est dangereux hein, ce système, c'est très dangereux, hein, c'est très très dangereux hein, pour la liberté de l'individu. Je ne pense, pense pas du tout que le français se laissera faire. Là, je, de toute façon, je l'ai vu, je vous dis tout de suite, euh, je l'ai vu. Hein. Il, y aura, il y aura vraiment de, de, de, de la mouise, il y aura des combats et tout. Ils vont être obligés, disons, quelque part de reculer et de ne pas... Vous allez voir, vous allez voir, je ne vous raconte pas de bêtises. Hein. Regardez, le dernier, là, en plus de ça, euh, il s'est marqué le soleil. Vous voyez, la rosée, la rosée, elle est revenue. Ah bah attendez, vous ne voyez pas, puisqu'en définitive, j'ai remonté n'importe quoi. Alors, moi, alors là, moi, je suis trop forte. Regardez, je vais remonter ça. Regardez, là, le fameux petit soleil, les, les fameux enfants. Vous voyez les enfants, là eh ben ils il, il s'étaient battus, disons, en jumeaux, si vous voyez. Et puis quelque part, là, maintenant, c'est-à-dire les parents de toutes sortes, hein, toutes catégories, etc., etc., ils vont vraiment se bagarrer. Et le, le, la, la, la France, je peux vous dire une chose, non, enfin, disons, le, le, la politique, disons, menée par rapport à ça, elle, elle, elle aura vraiment forte à faire, elle va être obligée de baisser les armes. Hein. Ça, c'est, comme je le vois et tout, ça c'est... Non, non, non, non, non. Ils vont pas avoir, euh, ils vont pas avoir... Euh, ah ben non. Alors là, ils vont pas avoir le, la main mise hein, sur, sur, sur, sur les gosses. Hein. Non, non. Ça, autant les Français, attention, hein, ils peuvent s'endormir. Ils peuvent s'endormir, les Français. Mais quand ils se réveillent, c'est grave. Hein. Et là, on les croit bien, bien, bien anesthésiés, bien endormis. Mais non, non, non, non. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Voilà. Alors Alors, je dis... Je me suis dit, mais enfin, mais c'est quand même un truc de dingue, parce qu'en définitive, c'est gagnant-gagnant. Parce que la nénette, là, euh, Agnès Buzin on a un problème pour les crèches, on a un problème pour accueillir les gosses, on a un problème pour faire des tas de trucs. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit ?« Ok, il n'y a pas de problème, si tu n'as pas envie de faire piquer ton gosse, parce qu'elle sait que la loi lui a interdit, carrément, elle est en contre-loi. » Hein? Parce qu'il y a le droit, je vous dis, d'accepter un traitement ou pas. Ça, c'est le droit humain. Hein? Absolument. Elle, elle, elle ne peut pas toucher à ça. Alors, elle dit, eh ben, si tu ne veux pas, na na eh ben, tu n'auras pas de crèche, tu n'auras pas de place, tu n'auras pas de ci, tu n'auras pas de là. C'est-à-dire que, ou tu te plies, disons, aux lois, ou bien, tout simplement, tu n'auras pas accès à la scolarité, ni à l'accueil, ni quoi que ce soit. Vous vous rendez compte hein? Euh, c'est quand même c'est quand même assez énorme le truc c'est-à-dire que quelque part moi je dis bah quelque part c'est gagnant-gagnant parce que t'es pas es pas piqué et ben bah, t'as pas de place et ben bah, tant mieux parce qu'il en manque voilà quelque part ben bah, ça reporte un petit peu euh, euh, le, le problème parce qu'il faut pas croire hein, les, les, des fois ils, ils font des trucs à long terme hein, ils sont pas faut pas croire c'est pas des idiots hein. Faut pas, faut pas imaginer, faut pas imaginer, voyez-vous, que les que les que les, les politiques, les hommes politiques, soient, soient des idiots. Euh, on dirait ouais, mais comment Il n'y a pas pensé Manquant C'est tellement simple de faire ceci ou cela. Mais s'ils n'ont pas fait, <rire> c'est qu'ils ont pas du tout envie de le faire. Hein. Hein, Alors, c'est c'est facile de de jouer l'idiot, hein tout simplement moins hein. bon enfin vous avez vu alors j'ai pas regardé si je vous ai mis euh, les tous les sites à hein. euh, crèche ah oui ah, c'est ça que je voulais vous montrer aussi un truc de fou parce que je savais pas alors vous comme ça vous allez prendre enfin je savais pas si on sait toujours un petit peu quand même si je pas quand même en ça hein. vous savez on se Faut un petit peu se S'instruire, parce que quand même, enfin s'instruire, oui. vous savez, moi, oui. franchement. Alors regardez un petit peu, Attali les élus n'ont plus de pouvoir et voici votre avenir. Sachant que c'est un grand pote, donc il se dit même le mentor de Macron. Euh, donc quand vous entendez tout ce qu'il raconte, euh, why! Wow. Enfin, bref, là, c'est une vidéo, voyez-vous, qui dure 5 minutes. Donc, euh, ben voilà, je vous ai donné un petit peu euh, le fruit de mes recherches sur euh, Google en essayant, disons, d'être le plus objectif possible parce que j'ai pas envie de vous faire de bourrage de crâne, tout simplement. Hein. Euh, il faut être, je vous ai dit, en... <rire> Avec euh, l'air euh, du poisson, là, euh, si, euh, euh, du verso qui arrive, je vais vous dire franchement, il faut être extrêmement, disons, euh, je vous l'ai dit, hein, euh, solidaire, avoir les yeux ouverts, avoir euh, le cœur quand même euh, empreint de bonté, et si on n'a pas de la bonté, pour nos enfants et là je dis, mais ceux qui n'en ont pas, c'est nos enfants, vous savez quand on nous fait chanter à nos enfants de la patrie, il est où le chant Enfin franchement, hein c'est un non-sens quoi. Voilà. Alors je vous laisse euh, regarder ça, je suis tombée là-dessus parce que euh, vraiment euh, je ne voyais pas autre chose. Quand, quand j'étais... En plus, je suis assez sensible et j'ai fait, disons, des... Il y a eu des trucs un peu, dans ma tête, prémonitoires, en plus. Mais qui n'étaient pas... c'est pas loufoque, hein. Des choses qui se passent, voilà. Hein? <rire> On est sensible, hein, des fois, euh, des tas de choses. Bon, écoutez, ce pas réjouissant, mais d'après ce que j'ai vu, ils n'auront pas gain de cause. Ils ne vont pas passer, ils n'auront pas gain de cause. Regardez, le poisson ici. Ils vont se heurter à un mur. Ah oui, je vous garantis, là, ils se heurtent à un mur. Et on voit le soleil qui revient. Sur quoi Sur le poisson qui représente l'humanité entière, étant donné que c'est le plus grand signe d'eau, quelque part. Vous voyez, dans le sens où, où là, on parle, disons, de loi en 2018 en France, elle signe du poisson avec ces deux petits jumeaux qu'on revoit qui se font un peu boomerang là, on dit non, non, c'était vraiment sur, ça concerne toute la planète absolument, c'est une loi qu'elle allait, être, qu allait être votée, disons, quelque part, ce genre d'obligation sur toute la planète, c'est un truc de fou c'est un truc de fou, c'est un plan, voilà. Hein. Bien, écoutez, euh, ben, je vous quitte. J'espère que je m'en suis tirée avec cette vidéo, parce que je garantis que c'était pas. Franchement, pour moi, c'était vraiment pas facile du tout, du tout, du tout. Franchement. Hein. Alors, je vais la regarder et, et bam, je vais appuyer publier. Si elle est ok, voilà. Hein. Je vais pas réfléchir. Mm -hmm. Allez au revoir les amis, au revoir et puis euh, ma foi euh, bah, laissez moi des commentaires et surtout disons laissez des commentaires entre, entre euh, c est, c est, par rapport à cette, euh, c'est pas juste pour moi je veux dire les commentaires c'est aussi euh, si vous avez des infos perso concernant ça ou tel, bah, des fois il y a des tas de choses disons, donnez hein. comme ça ma foi les gens elles, bah, ils viennent, ils prennent, et, ils vont voir encore d'autres sites moi je vous en ai donné deux trois Hein, mais peut-être qu'il y en a encore des ennuis, où il y a des associations, où il y a des. Euh, voilà, hein? Moi, moi je sais pas. Allez, et ben écoutez je vous dis au revoir, au revoir, au revoir et à très bientôt pour le signe du cancer, encore pour une autre vidéo. Au revoir.